Une transmission réussie, c'est avant tout la pérennité de l'entreprise. Et pour atteindre cet objectif, eh bien, il faut que ce soit un, un travail gagnant-gagnant. Même si euh, on, on l'a fait dans un esprit où euh, c'était pour le bien de tout le monde, les négociations sont souvent difficiles. Que Moi, dans mon entreprise, j'ai surtout des compétences bonnes pour l'entreprise et non pas pour la transmettre. Bonjour à tous, je vous présente Michel Guimand, cédant de l'entreprise Bossard ici en Vendée. Michel, pouvez-vous nous présenter cette belle entreprise Bonjour à vous, donc l'entreprise Bossard à la Roche-sur-Yon, une centaine de personnes dans le domaine de l'électricité, courant faible, courant fort, contrôle de procédés, informatique industrielle. Quel a été votre projet de session euh, L'âge de la retraite euh, arrivant, euh, il était important pour euh, la pérennité de l'entreprise, de faire une reprise d'entreprise de qualité, de façon à mettre tous les atouts de l du côté de l'entreprise. Comment s'est passée cette session Eh bien cette session s'est bien passée grâce au travail d'Acticam qui a fait un mémorandum, qui a recherché des, des acheteurs potentiels qui me les ont été présentés. Et là on a monté des dossiers très importants et après ça a été des négociations et Acticam m'a accompagné en permanence pendant toute la session qui a, cette opération a duré plus d'un an. Et alors la valeur ajoutée d'Acticam Acticam, Mais Acticam non, a, a toujours été présente et a toujours participé aux négociations, on a toujours échangé ensemble avant de prendre les décisions et jusqu'à la signature. Au niveau des attentes, des recherches, des négociations. L'accompagnement est vital. La négociation a eu lieu et ça a été toujours l'un avec l'autre, de façon à ce que l'entreprise soit pérenne. Une transmission, c'est l'un avec l'autre, gagnant-gagnant. Merci Michel. Je vous en prie.